Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mars, alors il euh, y a quand même pas mal de choses intéressantes. Hein. D'abord le soleil est en Poissons, euh, jusqu'au 20. Euh, ce signe d'eau, c'est pas forcément votre tasse de thé parce que vous le trouvez euh, trop émotif, c'est-à-dire que les gens que vous allez croiser euh, euh, à des périodes très courtes, hein, euh, vous les trouverez un peu trop fleurs bleues, un peu trop sentimentaux, un peu trop euh, à se plaindre, hein, ça vous énervera parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre. Euh, euh, et euh, comme vous, vous êtes dans l'activité, que vous réglez les problèmes euh, rapidement, euh, bah vous vous trouverez avec des gens qui parfois hésitent, qui sont pas... Euh, qui trouvent pas les solutions, vous euh, voyez? Alors vous aurez envie un petit peu de les secouer, mais bon, euh, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Hein. Alors c'est aussi un secteur euh, lié à la famille, donc il est possible que pendant cette période il y ait ou une réunion familiale, un anniversaire à souhaiter, une commémoration de, de quelque chose, bon c'est souvent le, le cas hein, en période Poisson, à moins que euh, bah, vous ne partiez ou que vous n'ayez passé des vacances une maison familiale parce que les poissons ils ont commencé hein, depuis le 19 février donc il y avait des vacances alors vous êtes peut-être parti euh, dans, en vacances dans de la famille, hein, c'est possible. Bon après le 20, le soleil rentre en bélier, alors ça c'est génial parce que c'est euh, vraiment euh, bon euh, le domaine de mars hein, euh, et donc un domaine d'activité où vous allez prendre des initiatives, vous allez euh, prendre les choses en main, être dynamique euh, euh, et communiquer, euh, vous communiquerez tout ça aux autres, hein, donc vous entraînerez finalement euh, ceux qui sont à vos côtés, que ce soit professionnel ou euh, ou dans votre vie privée, à, sur les mêmes chemins que vous et vous aurez vraiment envie euh, de voir euh, pas forcément de voir du pays, mais en tout cas de, de que ça bouge. Hein. Euh, stagner, ce sera vraiment ce qu'il y a de plus difficile pour vous. Alors certes, vous serez très, très personnel. Il faudra juste faire attention à ça, à, à pas passer pour l'égoïste de service qui pense qu'à lui, etc. Bon, euh, montrer hein, quand même que vous intéressez aux autres. D'ailleurs, il y a des élections hein, ce mois-ci, donc je suis sûre que vous en parlerez quand même beaucoup avec vos proches. Mercure maintenant, hein, qui gère votre quotidien, vos horaires, vos déplacements, euh, bon tout ce qui est du domaine des échanges hein, aussi. Donc Mercure vous savez, vous vous souvenez, elle était rétrograde, hein, elle était même revenue en verso, et d'ailleurs elle est en, en bon aspect hein, avec votre 3e décan, jusqu'au 16, euh, mais elle est rétrograde jusqu'au 10. Donc il y avait probablement un rendez-vous euh, qui était euh, au programme euh, dans votre agenda, euh, une prise de contact ou alors une démarche à faire, et puis pour x raisons ça n'a pas pu se faire, euh, étant donné que euh, c'est ce que nous dit hein, Mercure quand elle est rétrograde. Donc euh, à partir du 10, euh, vous pourrez très certainement, bon ça va se décoincer, voilà. Euh, c'est à dire que euh, si vous attendiez un message, une réponse, un coup de fil, euh, des papiers, que sais-je, ou de faire une démarche, eh bien vous serez libre hein, de faire les choses comme vous le voulez, comme vous l'entendez, vous n'aurez pas de Personne pour vous pour vous en empêcher ou pour vous dire bah ben non, euh, c'est pas le moment, etc. Non, allez-y, foncez. Après le 16, ben Mercure revient en poisson, là où elle était début février, et euh, pareil, hein, c'est votre secteur euh, de la famille, euh, euh, donc euh, peut-être que quelqu'un va s'installer chez vous pour euh, quelques jours, hein. Euh, et on est dans le secteur de la famille, Mercure les pro on représente les proches aussi. Euh, donc soit, alors de deux choses, une, ou vous allez effectivement recevoir quelqu'un de la famille, un frère, une soeur, etc. pour quelques jours, ou alors vous allez travailler, hein, Mercure c'est aussi le travail quotidien, de chez vous, hein, vous ferez du télétravail, maintenant c'est très de la mode, ça marche beaucoup le télétravail. On va parler d'amour maintenant avec Vénus, euh, donc elle est... Euh, bon, elle, elle est bien située euh, au début du mois, hein? les cinq premiers jours elle est en, ver... en bélier, euh, donc euh, bon, vous avez des élans, vous avez... Euh, envie euh, peut-être de séduire quelqu'un, mais attention, elle est en dissonance avec Saturne, donc euh, peut-être que l'autre va vous tourner le dos, ou ne euh, fera même pas attention à vous, vous euh, voyez? Ce genre de truc, euh, bon, ne vous vexez pas! Hein. Franchement, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est une évidence, donc euh, hein, passez très vite à autre chose! Et puis après le 5, alors là Vénus va faire des aspects absolument magnifiques, elle va être chez elle en Taureau et euh, en, en harmonie avec toutes les planètes en Capricorne, euh, dont Mars, euh, Jupiter, Pluton... Euh, euh, bon, Saturne elle y sera plus, hein? à partir du 22, Saturne elle va rentrer en Verseau. Hein? Donc toujours est-il que euh, cette Vénus en Taureau, alors elle n'est pas euh, bon dans un secteur euh, pour vous, hein, qui est un secteur amoureux, non, c'est un, un secteur du quotidien. Donc il est possible que vous montriez vos sentiments euh, à travers des petites attentions, à travers euh, comment dire, vous voyez, vous apportez le petit déjeuner au lit à votre chérie, ou alors vous lui préparez euh, je sais pas quelque chose, une sortie, parce que hein, euh, quand on est sagittaire on aime bien sortir, donc euh, vous préparez une sortie et euh, vous l'entraînez dans un endroit qu'il ou elle ne connaît pas, euh, vous voyez, ce genre de choses, et puis ça va être toujours très assez réjouissant quand même, parce que les, les bons aspects de Vénus va, vont exalter euh, toutes ces qualités euh, de sensualité, de gourmandise, euh, tous ces appétits hein, qui sont les siens, eh bien vous allez en prendre un petit peu quand même, alors ce sera peut-être pas dans le domaine purement amoureux, mais bon, vous en profiterez malgré tout. On termine avec Mars, votre planète d'énergie, d'activité, de forme, et, et Mars, bon, bah elle est dans votre secteur d'argent. Hein? Alors comment est-ce qu'on va interpréter ça? Euh, disons que les efforts que vous allez faire, l'énergie que vous allez dépenser, la volonté, la détermination, eh bien tout ça va peut-être se mettre dans euh, euh, votre rapport à l'argent. Hein? Euh, alors avec Mars il y a une notion en général d'impulsivité, de, de rapidité, mais pas quand elle est en Capricorne. Hein, en Capricorne elle est sous le règne de Saturne, donc elle est plutôt privative, alors peut-être que vous serez tenté, parce que c'est Mars, de faire des dépenses comme ça impulsives, de vous acheter des choses ou de faire des cadeaux, parce que vous aimez bien hein, faire des cadeaux, mais que la raison viendra vous secouer un peu les puces et vous dire ah bah ben non euh, hein, tu peux pas, c'est pas le moment, t'as pas, euh, as pas assez sur ton compte. Euh, voyez. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas dépasser euh, euh, vos limites, hein? euh, parce que je sais bien que c'est une tendance naturelle chez le Sagittaire, mais là avec ce mars en Capricorne, Vraiment, il vous dit de, de, de faire attention, hein, de ne pas euh, transgresser. Euh, surveillez aussi euh, votre alimentation. Hein, avec euh, Mars euh, en Capricorne, vous pourriez décider d'un régime un peu trop drastique, parce que vous quand vous faites les choses, hein, vous ne les faites pas à moitié, vous êtes un signe de feu, euh, donc euh, ne, euh, vous pourriez avoir tendance à vous priver un petit peu de tout, mais c'est pas la bonne manière de faire. Hein. Un, un régime, ça se fait sur des mois et des mois, de manière à habituer le corps à une nouvelle façon de, de se nourrir. Hein. Donc euh, il faut compter avec le temps, hein, comme toutes les planètes qui sont en Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine,